The bath to the Ok, on va faire 50... 150 ouais, Non Tu veux qui Hein Attends, ah, c'est <coughs> ah, pas non Ah, il ça Ah, il choisit pas, il Après, ils ont des choses... Ils ont les voitures normales de ma de carte. Ah Ouais. ouais. Non, on voit ça comme ça, mais après, c'est les autres... Donc, regarde, quand tu choisis... Eh bah, ben, vas-y, regarde. Ah ouais Vas-y, maintenant. sa voiture. Euh, est tueur, oui. Speed euh, est plus bas que ça. <rire> on a vraiment pas le temps Ok. Non c'est quoi la coupe euh, champignon là Ouais, Révo Circuit. <rire> ouais, Aujourd'hui on se retrouve sur une Romaq de Mario Kart EDS. Euh, elle s'appelle Révo Circuit. Euh, Là, là, -être. Ouais. Je vais cette course après, euh, je vais peut-être qu'il y a des micros. Mmh. Ouais, je l'impression aussi. Mais je uh, Grunty d'aller elle est là-bas. <rire> et pour avoir la course, tu peux être premier ou... Euh non, pas tout le temps, je peux être euh, premier et deuxième après. C'est Mario Kart ou c'est Révo Kart C'est Révo ça veut dire quoi <rire> C'est un euh, un peu bizarre de Mario Kart mm -hmm. En fait là je peux être deuxième et après premier tu vois Et je serai ex avec le deuxième Mais le jeu il va, il va mettre premier Ah c'est plus Blaise c'est Il est bon euh, en fait. Un tour... C'est ça sert en fait. Une minute 10. Enfin, un tour. Ouais non mais pas. Bon. Que... Par contre on voit pas où ils sont les autres. Ah si. Mmh. <rire> si petit sur euh, Y. Ah. Euh. Au, au carré ouais. Parce que Y pour moi c'est sur la console. Ah, c'est c'est rond. Ah, c'est que rond. Et pour utiliser les items, c'est elle. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe Qui a, qui a fait ça Qui a lu Ah, enfin, ils ont utilisé un éclair dans la gueule. Non, je suis loin, mais en fait, on sait pas trop parce que si je suis loin ou près en fait. Hein, papa Hein Je ne sais pas si je suis loin ou près de l'armée. Non, ouais, et aussi des gens, en fait. Ah, tu vois, surtout. Mais, mais, mais... C'est pas parce que je suis pas dans un, dans un circuit, en fait, là. Je roule euh, dans le vide. Ouais, tête. mais tu vois quand même à distance. Ouais, ouais, il va dans la rue. <rire> ok. Ah, j'ai une 13, j'ai mis là. Ah, tu vois, là, ça fait plus. Ça fait plus les microphones, là. Ouais. Peut-être que qu'on voit plus toi tu vois. On vais finir avec tout le monde alors Bon, on va voir. <coughs> Mais que tu sais peut-être parce que j'enregistre. Et que j'enregistre et qu'il soit en plein écran. On mm -hmm. voit avec Rainman Man. Et... Tu vois, Rain Man il remplace Mario. Non, non, non, dans ce genre on débloque des nouveaux personnages mais non, on débloque pas parce que ça va faire être... fin merci d'avoir joué ils sont déjà jeux tous le... ouais. ouais, mais sinon on aurait bonjour tu vois il est pas là bonjour on en a on en a une ont... on en a que 8 oh, non, on va pas mettre un truc de ce pas tout un pokémon qui conduit ils n'ont pas encore fait un, un personnage de Mario Kart euh, de Pokémon dans Mario Kart. Ils ont fait Zelda, euh, Animal Crossing. Oui. J'ai senti que ça allait bugger parce que.. Oui. Parce que déjà les 3, 2, 1, ça avait partir un peu quoi pour hein C'est rond. C'est Jungle, ça tu peux passer en hein. si en Ça c'est une course rapport avec Crash Bandicoot. coup. Donc, faire... ah, oui. ça, tu vois ça, ça euh, essaye en moins être euh, troisième ah, tu vois, là, ça fait des coupures ouais, ouais. je crois ça un mm. au début ça fait ça. à enfin, chaque fois enfin, hein. essaye euh, en moins quatrième ou troisième ouais, ça, moins troisième parce que... mais on sera ah. deuxième si tu euh, troisième en fait oui, c'est ah, as chiant, c'est chiant, C'est super... Euh, c'est pire que toi, encore. Ouais C'est encore pire que toi, ou quoi hein Non, c'est pas, Moi, Je peux jouer aussi au clavier, c'est bizarre. Ah non, mais là c'est pire, regarde Non, en fait, moi je vois pas comme ça. Je le vois pas. Non. Bah, moi, moi, je, je vois que ça bug euh, comme comme tout à l'heure, mais je vois pas que ça bug. Euh, ah, mais toi, ça avait un... fait. Ah, non, mais pas moi. Je suis un. Non, je crois bien. Je vois que ça bug un, un peu, mais je vois pas que ça bug tellement en fait. Je suis derrière moi. Je sais pas. C'était une grande kill qui fait bouger parce que là. Ça trop bien, hein. là ça va mieux. ouais. a pas des sur le pont, on va sans là. C'est parce que j'enregistre sûrement parce que moi ça faisait pas ça. Non pas ça. Non, encore. Mais... Tain, euh... arrêtez avec il ah ah ah ah ah ah ah ah c'est peut-être parce qu'ici il faut un petit peu plus de ressources non ah t'es deuxième ah oh, ouais. oh, une carte bleue pour le premier ah nickel ah ça je, je un peu de Oh non. ah oh, putain on voit rien c'est pas grave ouais, bah si je suis dans le mur mais non mais on voit quand même ah hein. oh, euh, oh, bah t'es sixième <rire> non ouais, mais on voyait en plus, hein. Devant. Je pense que t'as foutu. Oh. Non, mais ils arrêtent pas de me niquer, gars. C'est Bon ça Bon, il te reste un tour pour rattraper. Hein. Non, ben, je Ah, c'est du plus... deuxième, je veux dire. je pense que t'as fait. Bah, euh, on voyait plus rien. Bah, si, hein. On voyait quand même devant. Tu vas en venir, Oh, ouais, je m'en fous, de toute façon on peut pas attendre, c'est quoi Ah c'est l'éclair Tu sais comment on utilise ou pas C'est elle moi oh, ça je le sait plus hein NON ah, voilà Tu sais t'en où Euh plus dans le milieu. Voilà, voilà. <rire> Oh la la il peut pas genre te tuer et te remettre ça. au mieux. Ouais, euh... ouais. Ouais, non, non, oui. -y. sur 8 sur On C'est bien. On est bien. On C'est pas bon. Ah si j'en plus Ouais j'ai là, j'ai c'est un gars Ah bon, ouais Ah non on est troisième quoi Ah non mais on m'a buté On met Karabu une grosse pierre Ah ça hein. c'est parce que t'as pensé dans un mur comme Bah oui mais, ouais. je veux, mais moi je Non oh mais toi, t'avais pas de mur ni rien, euh, c'est pas facile, Bah là, quand y a des murs, c'est un peu chiant, hein, quand t'as un gros truc noir, euh, sur les l'épendant, hein. Merde, faut aller où quoi oh, putain, t'as vu, c'est un peu chiant. T'as vu, que ça bug Oui. Je voyais pas où j'allais, en hein. Bah, euh, Non, ça, c'est. Euh, je voyais pas parce que je connais pas le truc, en fait. Ah, mais on me va, je le connais, ouais. Bah non. Ah, euh, bah, alors. Je crois que c'est cassé là. Là, pour absolument que tu es la première. J'ai compris une troisième. Ah, non, j'ai rien compris, on va dit que tu dans le mur. Non, mais c'est une cascade. Hein Là, c'est Sonic. il y c'est bizarre. Tu vois là, je suis deuxième, il n'y a plus rien. <rire> mais le petit tu... Quoi bah le circuit. Ouais. Tu as déjà fait un tour. <rire> je... Ah c'est là putain je vois pas où on est Euh ouais non mais c'est quoi elle est l'ouvre le circuit là Franchement on voit rien du tout Yeah Sonic c'est pour ça c'est Sonic elle est on voit pas du tout Regarde elle a une casquette cool. Ah ouais, d'accord tu te prends dans une cascade Ah tu te prends ah, une cascade Ça fait quand même une minute que je fais hein moi j'ai pas l'attente, moi j'ai 3 minutes t'as fait Presque 4 non, mais le, le premier tour quand le deuxième Bah c'est sûr plus d'autre que mm. lui j'étais... Ah j'ai 같은... fait encore 6 secondes Ah moi tu fais 8 plus tard l'autre le plus long aussi Ah 11 minutes ça va Je pensais qu'on allait faire C'est comme 3 minutes C'est à dire C'est à dire que c'est à faut pas que tu sois septième. cette Je suis là, je suis mais il n'y a plus rien. Ouais, t'en as même pas envoyé de caractère, c'est un Il m'a envoyé une. que je faisais des je me des Et toi t'as jamais eu ça, en tout printemps. Regarde, il m'a dépassé. J'ai tout lancé sur ta Oh non, tu vas pas venir là Ah, je crois qu'elle est rouge à chaque fois oui, bah, ouais. non, non Non Non, non, c'est pas la limite Ouah, oh, putain, j'ai pas la limite faire dépasser à la fin Les gars, a plus fort Non Non, j'ai bien... Ah, ça finit, parce que... Bah, c'est un peu le premier. Faut que lui, il faut qu'il soit froidi. C'est un que c'est vraiment qui sorti Non, deux fois, j'ai... Oh, elle est longue, celle-là Oh Voilà, ouais, c'est mort. Je hein, sais ce que tu veux dire, mais comment... Que, mais tu me dis que tu dois courir, hein Mais quoi bah, L'endroit, il y a des flèches. Ouais. Tu suis les ordiers au début Au premier tour, t'as qu'à suivre les ordiers, après tu me remontes. Euh, C'est censé se lancer tout seul. Il hein, faut appuyer dès que le chiffre A. Ah, 3, les trois chiffres euh, qui apparaissent sur l'écran, il faut appuyer dessus. Ah ouais mmh. Ah faut, faut, faut comme faut qu'on les autres là. C'est comme quoi bah, que... les autres, Faut appuyer au dernier au dernier moment, ben, c'est ouais. le seulquel euh, que tu penses. Ah normal. Non. Pas que, c est... C est, je crois que c'est seulement dans Mario Kart, euh, euh, The Devil c Je crois que c'est... Euh, euh, je suis désolé, sinon euh, je ne ah, c'est... Oh, c'est... Oh, oh, oh, oh, Quoi euh, Regarde, vas-y, dis-tournez là-bas. Vous euh, voyez pas, moi Ouais, il faut encore tout cracher. Mmh. Okay non Quoi On est dans le coup On est dans le coup on va faire que tu donnes comme ça que dans le vide de... ...tu c'est bon. on a J'ai une trente Oh, c'est bon C'est vrai, Ça c'est parce que des 5 Ah, oh, Alors... Maintenant tu le sais même, hein, quand t'es premier tu le seras. Ah c'est terrible. <rire> après si on est troisième, c'est bon. On est troisième. Ah putain, il fait chier lui, casse-toi Deuxième à la sixième, je suis... C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. quoi Tu C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est le troisième. <rire> c'est ici que je suis en dessous. Bah là, c'est tout droit, tu peux l'utiliser. Oui, oui. euh, c'est quoi déjà T'es elle. Je les ai tous utilisés. <rire> ah, moi j'aurais bah, dû les garder mais à la fin, non Oh putain, le bâtard. Non, j'en je gagne 40. Oh monde. non, bah là, il me fait 40. Bon, une mille place, tu le, le redévasses en 2 secondes. C'est bon ou quoi Ouais, bah justement, peux pas besoin dire rien. Pas bien, ah lui. non c'est parce qu'il est juste à côté de moi en fait. Ah c'est pour ça déplacer Blaze matin, il faut que tu dépasses Révo. Re bah c'est lui en fait très beau, car ça. Oh putain à chaque fois je me le mange. Ah encore, je prends bon. <rire> dedans. Je sais pas moi. Il pense à un autre côté. Non, mais oh non, pas ça! On voit, regarde! Alors, voit je sais pas, on voit euh, un... ouais, un... Bah, si, je regarde deux Heureusement que là, euh, c'était sur un passage, donc on avait pas besoin de faire vraiment. Non, c'était un flou! En vrai, ça fait office de banane en fait! Pourquoi oh, ces truc là? C'est monstre de Kirby! Logiquement là, après il n'y a rien. Logiquement là t'es deuxième. Voilà. T'es deux. ouais, deuxième. You're qu'on deuxième On est deuxième Ouais, en argent là. Ouais. Ça va planter juste après ça. Juste après ça, ça va. Ils être... font pas avoir la coupe Ah si mais ça plante euh, juste après. Ah bon à chaque fois que tu fais une coupe, clac ça plante Ouais. <rire> Ah donc tu peux pas faire toutes les coupes euh, à la suite Non. Parce que ça se regarde pas <rire> Ah ouais. Ouais c'est le like Attends, pause. Et nous allons monter pour la coupe euh, ah. d'argent. Mm -hmm. Bon c'est déjà ça. Euh, pour ouais. une première fois euh, sur Mario Kart, euh... moi c'est pas la première fois. Ouais, moi <rire> ouais. j'ai quand même arrivé deuxième dans la... c'est même pas vrai. Non c'est des zigzags avec du euh, là. <rire> super euh, compliqué. Notre dame on est devant. Ouais. la vision elle est compliquée quand même. Hein bah pour la, la vision du circuit et tout, c'est un peu compliqué. Normal c'est un circuit que mmh. pas créer par Nintendo. Mais euh. Bon, bon. Mais, ouais. on n'a pas la coupe en or mais. Regarde, regarde, regarde. Hop là. Mmh. Merci d'avoir joué. Ah ouais Thank, Thanks for playing. Oh ouais. Ah voilà. Ah mais on voit même pas quand il nous offre la coupe. Ça, on l'a vu. Ah ouais, attends, on voit brièvement là. <rire> C'est parce que j'ai appuyé sur Hop. Et là, ça fait un plantage dans un écran blanc. Ouais. Et tu continues à fumer. <rire> <rire>